Bonjour, l'approche TCO est la seule approche qui permet de garantir l'identification de gains ayant un impact sur l'EBITDA. TCO signifie Total Cost of Ownership, autrement dit le coût total de possession. C'est le coût total réel engendré par l'achat d'un produit ou projet de sa naissance à sa fin de vie. Si on fait un parallèle avec l'achat d'une voiture, le TCO comprend le temps que vous passez à chercher le véhicule qui vous convient, son prix d'achat, le coût du crédit, les pièces détachées, de l'entretien, la consommation pendant sa durée de vie, l'assurance et enfin l'attractivité à la revente ou à la reprise. La démarche TCO doit être structurée et idéalement menée en équipe avec des représentants ayant la vision des coûts à différents niveaux achats, équipes pédagogiques, de déploiement et en financier pour évaluer les coûts internes et valider les gains. On raisonne à la fois sur les postes de dépenses et sur les postes qui mobilisent des ressources internes. Cela permet de dégager de la productivité sur le temps passé par les équipes pour accomplir des tâches qui n'étaient pas réalisées jusqu'alors ou de traiter plus de projets sans ressources supplémentaires. Pour calculer le TCO d'un projet de formation, on évalue… Les coûts monts, ce sont principalement les coûts internes générés par la procédure d'appel d'offres et l'alignement des différents acteurs. Les coûts de mise en œuvre, qui représentent l'investissement initial que vous amortissez pour créer et valider votre projet. Les coûts d'acquisition, ce sont les coûts répétables que vous payez à chaque session et dont le total varie en fonction du volume. Les coûts d'usage, ils vont varier notamment en fonction de la durée de vie réelle du projet, un projet bien structuré qui répond aux besoins des différents acteurs, participants et commanditaires, aura une durée de vie conforme à celle estimée au lancement du projet. A l'inverse, une formation qui ne marche pas générera des coûts de réengineering, voire de création d'un nouveau module. Les coûts de gestion fournisseurs, qui sont liés au temps que vos équipes vont passer pour obtenir le niveau de prestation attendu. Cela doit être un investissement pérenne. Enfin, les coûts de recyclage, de destruction qui sont générés par la gestion du catalogue dans les systèmes. Une fois que l'on a identifié les postes de coûts, on identifie les inducteurs. Qu'est-ce qui fait que cela varie pour actionner les facteurs de productivité les plus pertinents Il convient d'interroger ces postes et leur légitimité par rapport aux enjeux globaux du projet. Est-ce que l'on va réellement optimiser ou bien est-ce qu'on effectue un simple transfert de coûts Va-t-on générer de nouveaux coûts pour pallier les enjeux auxquels on ne satisfait plus Cela va permettre d'identifier trois typologies de productivité sur lesquelles se concentrer. Premièrement, les Quick Wins, les productivités immédiatement actionnables, sans impact sur la qualité et les enjeux. Deuxièmement, les coûts récurrents, qui peuvent faire l'objet de standardisation, d'optimisation, pour dégager des ressources ou des moyens. Troisièmement, les gros postes de coûts, qui peuvent être optimisés en préservant les enjeux. L'objectif est de dégager des plans d'action concrets. L'approche TCO vous permet de réaliser des économies réelles, durables, en préservant l'efficacité et la qualité de vos projets.